Bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo des différentes modalités de classe inversée. Comme vous pouvez le constater, elle est un peu longue, elle dure 12 minutes, donc n'hésitez pas à mettre pause et à la regarder en plusieurs fois. On va représenter les modalités de classe inversée selon deux axes. Tout d'abord, l'axe horizontal, ça va être la facilité ou la complexité de la mise en place. Plus on est à gauche, et plus c'est simple, plus on est à droite, et plus c'est complexe. Et l'autre axe vertical. Ça va être la quantité de production nécessaire par l'enseignant. Soit l'enseignant ne produit rien, tout en bas, soit l'enseignant produit tout. Alors, souvent on me dit que la classe inversée existait déjà à l'université, puisque l'enseignant donnait la théorie polycopiée à lire avant le cours. Donc c'était assez simple à mettre en place. L'enseignant n'avait pas grand-chose de plus à produire, vu qu'il avait déjà sa théorie polycopiée. Seulement, on, on l'a vu avec, euh, avec Fanny, c'est la vidéo qui permet la classe inversée parce qu'il y a tout d'abord ce côté motivationnel avec les élèves, le, le, la possibilité de mettre pause, de revenir en arrière, le fait que la vidéo soit courte et que donc elle traite seulement un point, ce qu'on n'a pas du tout bien sûr dans un gros livre ou un cours polycopier assez dense où c'est moins motivant de l'utiliser. L'élève n'aura pas le, le travail de, de mettre en mots avec ses propres mots ce qu'il entend dans la vidéo et encore d'autres raisons que, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant. On pourrait donc également imaginer des capsules vidéo. Donc on, on se filme, on explique quelque chose très rapidement aux élèves. L'enseignant produit tout, mais c'est assez simple à mettre en place. On pourrait enfin imaginer que les élèves produisent par eux-mêmes toute une séquence. L'enseignant ne produit rien, c'est en bas. Par contre, arriver à, à mettre ça en place avec des élèves, c'est extrêmement complexe. Et on va maintenant s'intéresser à l'enseignant qui trouve des vidéos pour introduire un sujet à l'extérieur. Donc c'est simple à mettre en place et l'enseignant n'a rien à produire. On va également voir un enseignant qui fait des corrections d'exercices par vidéo. C'est très simple à mettre en place et l'enseignant doit produire ses corrections. Donc imaginons que vous trouviez des vidéos introductives à un thème que vous allez aborder en classe, qui sont déjà existantes sur Internet et que vous trouvez de bonne qualité. Ou imaginez également que vous avez un exercice à corriger, votre téléphone va filmer votre main en train de corriger. Eh bien cette classe inversée, elle est extrêmement facile à mettre en place. Vous pouvez vraiment la tester dès la semaine prochaine si vous voulez. Imaginez un thème que vous avez à aborder, imaginez un exercice complexe que certains élèves vont vouloir... Euh, ou comprendre plus en profondeur, vous pouvez d'ores et déjà le mettre en place. Par exemple, une enseignante de biologie avait euh, la dissection d'un cœur de bœuf à faire, et bien, elle a demandé aux élèves d'aller voir une vidéo de dissection, et quand ils sont arrivés en classe, ils savaient très bien disséquer euh, un cœur de bœuf. Vous pouvez imaginer également l'excellent le, youtubeur Nota Bene euh, qui fait plein de vidéos sur le thème de l'histoire, vous trouverez forcément si vous êtes un prof d'histoire une vidéo qui, qui introduit un thème que vous allez ensuite aborder en classe. En français, on pourrait imaginer par exemple la tirade de Cyrano qu'on se propose d'étudier. Évidemment, on peut demander aux élèves d'aller voir euh, la performance de de Depardieu dans le film sur cette tirade, avant de l'étudier plus en profondeur en classe. Ou enfin, en anglais, on va vouloir euh, travailler sur une chanson, par exemple des Beatles, L'avantage de, de demander aux élèves d'aller voir une des chansons euh, sur internet, c'est qu'ils vont pouvoir activer les sous-titres en anglais ou en français. On va maintenant passer à une autre variante. Cette fois, l'enseignant a trouvé un cours complet avec plein de vidéos, plein de quiz euh, sur son thème. Alors, il n'a presque rien à produire, mais par contre, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place comme on va le voir puisqu'en effet, bien qu'il ait trouvé plein de vidéos de très bonne qualité déjà existantes sur internet, il va quand même devoir mettre en place la plateforme numérique, puisqu'il va utiliser ces vidéos tout au long de l'année, il voudra vérifier que les élèves suivent bien les vidéos, il faudra qu'elles soient au même endroit pour que les élèves ne soient pas perdus, il faudra qu'ils puissent indiquer quelle vidéo il faut voir pour le prochain cours. Il va grâce à cette plateforme pouvoir contrôler le visionnage des vidéos, mettre en place éventuellement un autre système pour contrôler que les élèves ont bien fait leur travail, par exemple une prise de notes, ce qui permet également aux élèves de s'autonomiser, d'apprendre à prendre des notes et également de mieux mémoriser parce qu'ils auront écrit par eux-mêmes les points importants. Et enfin, un point extrêmement important également, lorsque les élèves arrivent en classe, il a dû produire des séquences qui sont en lien et qui résonnent avec la vidéo que les élèves ont dû voir avant. Je vais maintenant vous donner des exemples. Par exemple, en anglais, la BBC a fait des vidéos sur tous les niveaux, des vidéos euh, que ce soit pour les débutants jusqu'aux universitaires, et donc on a tout un panel de bonnes vidéos que l'on peut utiliser pour le programme d'anglais. Un autre exemple auquel on pense moins souvent, en éducation physique, avant de commencer un sport, on va demander aux élèves d'aller voir les règles du jeu, on n'aura pas à les réexpliquer euh, lors du cours. On peut également imaginer, toujours pour éducation physique, des étirements en vidéo à apprendre et comme ça on commence le cours avec ces étirements. Enfin, la dernière variante, ça va bien sûr être la plus complexe, celle où l'enseignant doit tout produire, mais c'est également bien sûr assez, extrêmement intéressant et ça permet d'avoir un très bon contrôle de la part de l'enseignant. C'est si l'enseignant doit produire tout le cours, produire toutes les vidéos et tous les quiz. Donc si dans votre matière vous n'avez pas assez de vidéos de bonne qualité, et, ou alors qu'elles ne sont pas adaptées au programme étudié en Suisse, il va falloir produire les vidéos par soi-même. Donc il faut faire attention à être synthétique, il faut que les vidéos durent moins de 5 minutes. Alors, je sais, cette vidéo dure plus de 5 minutes, <rire> Je suis désolé pour ça. L'outil informatique permet également d'être clair. Le, on peut contrôler le volume sonore et la taille des caractères, ainsi les élèves n'ont aucune excuse lorsqu'ils visionnent la vidéo, euh, on va pouvoir mettre des grands caractères, euh, augmenter le volume sonore, ils vont pouvoir le visionner sur un attel, sur une tablette, sur un ordinateur sans aucun problème. Et puis les avantages de tout produire, c'est qu'on va pouvoir personnaliser euh, les vidéos en fonction du public d'élèves que l'on a, c'est important d'avoir un lien euh, avec l'enseignant. Et au fur et à mesure des années, comme on va s'améliorer dans la production de vidéos, ce qui n'est pas si dur que ça à faire avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir adapter et améliorer le contenu au fil, au fil des années. Voici maintenant un exemple de vidéo de mathématiques. Bonjour à tous, je suis dans la boutique de l'Arsenal, à ont vraiment des belles choses. Ah ouais, ça plairait bien à ma femme cette robe. Hein. Elle a combien 180 francs, ah mais il y a moins 30% mais ça vaut combien ça Ah bah ben, ça tombe bien, on va faire les pourcentages donc on va voir combien ça vaut Un pourcentage comme son nom l'indique, pour 100 c'est une fraction dont le dénominateur vaut 100 par exemple 25% ben, c'est 25 sur 100, 25 centièmes et sa valeur décimale c'est 0,25 attention il peut y avoir des très grands pourcentages par exemple 500% ben, C'est 500 sur 100, ça vaut 5. Et des très petits pourcentages, 0,12%, ça fait 0,12 sur 100, en valeur décimale 0,0012. Le deuxième point important hormis les vidéos, ce sont les quiz. Ils sont extrêmement motivants pour les élèves. Ils permettent à l'enseignant de rapidement cerner les élèves qui ont des difficultés en classant les points par élève, ceux qui ont le moins de points. Des points du cours qui sont mal compris en classant les points par question, les questions où il y a plus d'élèves qui ont mal répondu. On va revoir ces points-là. Et également, ça crée une énorme émulation de, chez les élèves. On peut faire des quiz en classe, il y a plein de solutions qui le permettent. Et euh, à la limite, le problème, c'est de les calmer puisque ça, ça, ça, la dimension « jeu prend parfois le dessus, euh, mais ils réfléchissent pour la matière concernée. C'est ça qui est intéressant. Pour la fonction f2x égale 4x moins 5, quelle est l'image de 2 bon, Thomas Oui, je suis extraordinaire. Bravo, 14 élèves ont eu correct. 4 fois 2, 8 et voici maintenant un exemple de quiz que l'on peut faire sur la plateforme Moodle dans le chapitre toujours sur les fractions. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs de quiz qui sont intégrés dans le chapitre. On peut faire à la fois pour la première question par exemple c'est un QCM, la deuxième question c'est un calcul numérique, il faut répondre avec un nombre et la troisième question c'est une réponse en texte que on peut qu on, pour laquelle on doit répondre. Donc c'est un outil qui permet de faire énormément de questions, on peut imaginer faire des quiz dans toutes les matières en français, en anglais, en biologie, etc. Et cet outil me permet d'avoir les résultats des élèves, donc là par exemple dans ce cas là, il y avait trois élèves qui n'avaient pas la moyenne donc j'ai pu, pu aller les revoir pour le premier, celui qui a eu deux, il a répondu au hasard rapidement pour finir le plus vite possible son, son quiz. Pour les deux autres, c'était des problèmes de compréhension, donc j'ai pu revoir avec eux les, les points qui posaient problème. Donc ça permet vraiment d'avoir une différenciation très importante pour l'apprentissage des élèves. Et enfin, les activités qu'on va faire en classe, c'est le troisième point après les vidéos et les quiz sur lesquels il faut vraiment mettre son énergie. Il va falloir donc planifier en amont les activités qu'on va faire en classe pour qu'elles répondent aux vidéos et aux quiz que les élèves ont pu faire à la maison ou en classe. On peut commencer au début du cours par des retours sur la vidéo si certains n'ont pas compris des points importants ou si on sait que c'est une vidéo qui était complexe. Et puis du coup, on va faire des activités de groupe, donc il faut s'attendre à plus de bruit en classe. On demande aux élèves de communiquer entre eux et de travailler ensemble, donc forcément l'enseignant va devoir s'adapter à ça et trouver des solutions pour que le bruit ne devienne pas gênant. Voilà qui termine cette vidéo. Imaginez maintenant quel type de modalité de classe inversée vous pourriez mettre en place. Vous avez encore quelques questions à répondre dans le quiz. Bonne chance